Bonjour à tous, nous allons prier un chapelet des mystères douloureux avec le Sacré-Cœur de Jésus à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Au nom du Père et du Fils saint Esprit, si soit-il, nous prions dans la divine volonté de Dieu, nous prions totalement immergés dans la divine volonté de Dieu, pour avoir la puissance infinie de, du fiat de Dieu, et donc pour, euh, pour demander à Dieu un déluge de grâce, de, de sanctification, de protection et de bénédiction sur toute la création, sur, toute la, sur toutes les créatures, sur toutes les âmes, passées, présentes et futures, en union avec tous les anges, tous les saints, tout le corps mystique, les âmes du purgatoire.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 maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion. Moi-même, je t'ai planté comme la plus éclatante de mes vignes, et tu ne m'as donné que de l'amertume. Dans ma soif, tu m'as aborré de vinaigre, et tu as percé d'une lance le côté de ton sauveur.